Genre faut toujours commencer ce genre de vidéo par ça sera pas la plus joyeuse de ma chaîne. Euh, si vous me suivez sur Instagram et aussi sur Twitter euh, vous savez de quoi je, je vais parler c'est une vidéo qui je pense va être un peu longue parce que j'ai pas mal de choses à dire et pas mal de choses à vous raconter de mon aventure YouTube qui est une aventure, une grande aventure en soi parce que ça fait longtemps que je suis je suis un petit dinosaure de YouTube et euh, mais vraiment un petit, pas, les, pas un gros dinosaure un petit dinosaure et j'ai vu pas mal de choses changer le YouTube d'aujourd'hui qui est en train de se mettre en place moi je le trouve très cool je trouve ça très bien qu'il y ait des nouvelles choses je trouve ça très bien que les choses évoluent et je pense que tout le monde a sa légitime à être sur youtube c'est qu'en ce moment ça fait pas mal de débats mais pour moi je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut sur youtube et si ça marche tant mieux mais c'est de ça que je vais vous parler parce qu'il y a plein de choses à nuancer et c'est assez bizarre parce que moi je suis sur youtube et c'est pourtant un youtube que j'en veux le plus même si bah je peux rien faire euh, faut savoir que j'ai créé ma chaîne youtube il y a 6 ans et demi peut-être 7 ans je sais pas j'ai pas de suite fait des vidéos comme euh, aujourd'hui à la base je faisais des petits tirages au sort Je c'est pas youtube youtube n'était pas euh, rémunéré on rêvait pas de devenir youtubeur à l'époque c'était pas du tout euh, c'était quelque chose qui était tellement méconnu et C'est trop bizarre ce sentiment là que j'ai aujourd'hui parce que euh, aujourd'hui il y a des gens qui viennent me dire oh, comment on fait pour devenir influenceur alors que tu sais genre c'est pas c'est pas comme ça qu'on procède enfin j'en sais rien euh, à l'époque c'était euh, oh, c'était la magie du début genre vraiment c'est comme le premier amour c'est waouh oh, wow, c'est trop bien et tout j'ai fait du make-up au début parce que les filles faisaient que du make-up et puis j'ai décidé de faire autre chose parce que j'étais un peu une brèle en fait <rire> il y avait des Amy make-up pro il y avait des Orias qui faisaient des trucs vachement plus stylés que moi à l'ancienne tu vois j'ai dit bon vas-y je leur laisse faire ça moi ce que j'aime c'est parler avec les gens et notamment parler de tout ce qui est amour et tout ça très très très très très très vite ma chaîne est devenue une chaîne qui parlait genre de poterie et d'amour, j'ai pris super super super super super cher sur les réseaux sociaux, j'en ai pris voilà plein la gueule, mais en soi ça a fait exploser ma chaîne YouTube, c'est comme ça que euh, j'ai commencé à passer des paliers, c'est comme ça que j'ai commencé, je regarder mes vidéos, à avoir du soutien etc etc, il y a pas mal de vidéos euh, poterie qui ont vu le jour, des vidéos qui parlaient de poterie un petit peu comme moi, des vidéos qui parlaient de poterie en présentant des euh, objets pour de la poterie solitaire etc etc, de plus en plus de gens s'est mis sur du YouTube, en gros, et de plus, de plus en plus de gens ont fait des choses sur YouTube. Et là, YouTube a commencé à se faire un peu tirer la sonnette d'alarme par les annonceurs, par ceux qui payaient les pubs, etc. Et YouTube vit de ça. Donc, YouTube fait croire que non, nous, c'est nous qui gérons les marques, mais en fait, c'est les marques qui tiennent YouTube par le bout du nez. Et ils leur disent ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Et puis, il y a eu pas mal de, de problèmes, euh, notamment avec des vidéos qu'il y a eu euh, euh, avec des YouTubeurs qui ont fait des fin, des vidéos, enfin, je vais pas revenir là-dessus, parce que voilà, mais il y a eu pas mal de, de vidéos qui ont été un peu... Euh, moyen. du coup, YouTube s'est fait un peu tirer la sonnette d'alarme, ils ont dit, attendez, là, ça va plus du tout, tout le monde fait n'importe quoi, nous, on veut pas mettre des pubs là-dessus, moi, je suis annonceur, je travaille pour, imaginons, L'Oréal, et j'ai pas envie d'atterrir sur une pub qui parle d'une personne qui présente des objets de poterie solitaire, moi, c'est pas du tout mon truc, etc., etc., c'est mort. ils ont commencé un peu à couper les livres à YouTube, et YouTube a commencé à se dire, bon, les gars, on est un peu dans le caca, là, il faut qu'on fasse quelque chose, et là, YouTube a commencé à classer les chaînes. Alors, je sais pas si ça s'est fait avant, après, parce que, bah, je suis pas euh, dans le YouTube en dessous en dessous c'est que ils ont classé des chaînes par p -score, et euh, je vous mettrai une vidéo qui en parle mieux que moi. Il y a le, le p -score friendly family, le P-score ci, le p -score ça. Et moi j'étais en p -score mature, c'est-à-dire euh, <rire> Voilà, vous avez compris, c'est genre ça, voilà. Et euh, les annonceurs peuvent décider sur quel pub ils mettent dans les classements, genre ils font ils disent pas, euh, c'est pas des sujets, c'est vraiment ils disent moi je veux pas atterrir dans les vidéos matures, hop, vous dégagez ça de la liste. Et euh, voilà. Mais ça ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que moi je suis pas forcément rémunérée pour mes vidéos, en soi je je suis toujours un peu foutue parce que euh, je faisais vraiment ça par euh, par conviction intime parce que je savais que voilà je partageais des choses avec des gens parce que j'avais des gens qui voyaient mon contenu même si un youtubeur pour euh, une vidéo qui fait autant de vues que moi je vais gagner euh, divisé par trois ou quatre son salaire euh, ça j'en parlais avec mes potes quand je leur disais on comparait des vidéos des watch time et tout ils me disaient mais c'est tout ce que tu gagnes est ce que tu fais je t'en mode ouais ouais ouais ouais mais c'est pas grave genre c'est pas grave il y a beaucoup de gens qui ont toujours pensé ouais si vous parlez de, de poterie sur youtube c'est juste pour la thune, que ça soit au début maintenant ou après c'est les vidéos qui sont les moins moins moins monétisées du game. C'était les vidéos les plus vues mais les moins monétisées du game. Et c'est pas grave, je vivais hautement, je faisais mes placements de produits, il n'y a pas de soucis, etc. Ça n'a jamais été un problème de ne pas vivre de ma rémunération YouTube. Donc j'avais la rémunération coupée sur les vidéos les plus, les plus tendues, ce que je comprenais, et euh, j'avais encore de la rémunération sur les autres vidéos. Plus les années passent, plus YouTube est devenu genre intransigeant, c'est-à-dire que moi il y a des vidéos qui sont sorties bah, au tout début de ma chaîne qui sont démonétisées maintenant. Genre il y a eu du jour au lendemain, j'ai eu toutes mes vidéos qui ont été démonétisées, comme beaucoup d'autres YouTubeurs Pas pour les droits d'auteur, mais pour... Euh, les, les, les, les sujets, genre tout je peux pas redire tous les mots à l'oral parce que genre, je me fais démonétiser à balle mais vous voyez tout ce qui parle de, de poterie, de corps etc de problèmes féminins etc tout ça hop hop, démonétisation, démonétisation, démonétisation etc etc, c'est pas grave c'est pas grave encore une fois, on s'en fout genre problème qui se pose aujourd'hui et c'est là où il euh, bah, y a Macphé et Carito qui ont fait une vidéo il y a pas longtemps et j'avais mis un commentaire que c'était bien le nouveau Youtube etc que lui voyait pas la censure etc et moi je trouve ça un peu comment on dit un peu focus euh, de, de D'arriver, de dire ça, enfin en soi. Moi, ce que fait Mike et Carlito, j'aime bien, c'est cool, c'est divertissement, en soi, c'est cool. Je vous mettrai là ce que j'ai mis euh, sur la vidéo euh, de Mike et Carlito, mais en soi, ce que je disais, c'est que YouTube est, de... est devenu lisse, et qu'en gros, euh, si tu fais pas du contenu friendly, si tu fais pas tout ça, en fait, t'es pas mis en avant. Parce qu'en soi, la rémunération, c'est un fait, ok, je ne vis pas de YouTube, c'est pas grave, je travaille à côté, j'ai mes études, voilà, je fais études, travail et YouTube, tant pis, tu vois, genre, c'est un fait parce que je peux comprendre que des marques ne veuillent pas être associées à toi, je peux pas leur dire, oh hein, Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que YouTube en fait euh, masque toutes ses vidéos, c'est compliqué en fait de se dire tu fais des trucs, tu fais du contenu pour être finalement euh, boycotté par YouTube parce qu'il va se dire non mais en fait ce contenu on n'a pas envie de le mettre en avant parce que de 1 ça sert à quoi de mettre en avant un contenu qui rapporte pas assez d'argent à la plateforme et de 2 parce que bah, les sujets ils sont un peu touchy donc ça dégage. tu es obligé de te lisser et de devenir un YouTuber friendly, un YouTuber qui fait de sa chaîne soit euh, un petit peu de la télé-réalité soit que du divertissement même si en soi ces sujets ne me gênent pas mais en fait je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre et je sais que ça va évoluer, je sais que les choses vont changer je sais que c'est une, une, une boucle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ma chaîne, elle est considérée dans les chaînes nature. Et que quoi que je fasse, quoi que je dise, etc. etc., Même vidéo poterie, les vidéos qui ne parlent pas de poterie, c'est les vidéos qui parlent de poterie qui sont le plus mises en avant sur ma chaîne, genre parce que poterie, ça passe. Entre ceux qui ne reçoivent pas les notifications, les problèmes de notifications, les si, les ça. À l'époque, il y avait tout le monde qui recevait une notification. C'était basta, t'as envie de regarder, t'as pas envie de regarder. Maintenant, ils, rega ils envoient des premiers gens, s'ils regardent la vidéo, ça va faire ci, ça va faire ça, etc. Ça m'a saoulé de ouf. Je me suis dit, en 2020, tu te recrées une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je peux rien faire. Et il y en a plein qui m'ont dit non mais, mais tu sais Léa t'as 450 000 abonnés c'est cool tu peux faire des placements de produits et tout sauf que je fais pas de placement de produits sur ma chaîne youtube parce que euh, j'en fais plus trop aussi pour d'autres raisons qui sont des convictions personnelles qui fait que j'ai pas envie de vous pousser à consommer à acheter tout et n'importe quoi et la deuxième chose c'est que on s'en fout en fait 450 000 abonnés il euh, y en a qui sont actifs il y en a qui sont partis faire une pétanque depuis 10 ans que j'ai jamais revu au bout d'un moment c'est un chiffre c'est pas grave de repartir à zéro et je préfère avoir 5000 abonnés et avoir des gens qui regardent vraiment mes vidéos je me suis dit peut-être que si je recrée tout à zéro et que je recommence tout à zéro je peux partir sur une feuille blanche tout en continuant malheureusement à me à la plateforme parce que j'ai pas le choix mais euh, en évitant euh, les vidéos que j'ai sur cette chaîne c'est à dire euh, les vidéos qui parlent de tous ces sujets bien tabous et que je qui étaient autorisés à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui bah, je pourrais peut-être voilà condenser le tout euh, en recréer une chaîne YouTube donc j'ai recréé une chaîne YouTube je vous mettrai le lien euh, si vous voulez vous y abonner la grande question étant est-ce que je vais me refaire striker ou pas je ne sais pas vu que je vais euh, changer mes termes que je vais misser un peu plus à la plateforme et que je vais pas faire de bêtises logiquement, ça passe, ça passe <rire> comme les courses là, ça fait ça passe. Euh, on sait pas combien de temps, on sait pas ce qui va se passer, etc. Mais pour l'instant, j'ai ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, euh, ça m'a saoulé. Je me suis dit, recommence-toi à zéro, c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, ça marchera pas. Si ça marche pas, j'ai toujours cette chaîne, je compte pas la supprimer et je ne compte pas non plus. En fait, sur cette chaîne, tant pis, maintenant elle est dans le côté bresson de YouTube. On va la laisser dans le côté bresson de YouTube euh, sur cette chaîne. Euh, J'essayerai de publier euh, par exemple une fois par mois ou euh, je sais pas quand j'aurai le temps parce que avec les études et le taf, je sais pas mais euh, les petits documentaires euh, sur les sujets un peu plus trash, etc., que je me suis toujours forcée à ne pas faire pour éviter euh, de me faire par youtube mais euh, pourquoi pas sur cette chaîne il y aura toujours des petits trucs de temps en temps et si jamais sur l'autre chaîne bah finalement ça me va pas ça me plaît pas ça marche pas ou euh, finalement euh, je fais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup moins de vues que ce que je fais sur cette chaîne je reviendrai ici tant pis tu vois genre je, je tente un truc pour 2020 ça fait très longtemps que j'ai envie de refaire une chaîne youtube ça fait très longtemps que j'ai envie de repartir à zéro on va pas on va pas mourir hein cette chaîne elle va pas mourir moi je la garde ok il y en a qui m'ont vu évoluer on a vécu une belle aventure etc ici c'est cool mais au bout d'un moment vous vous pouvez vous rendre compte que c'est frustrant de passer des des heures là dessus, sachant que je le fais vraiment à côté de plein de choses, c'est pas comme si je faisais ça à plein de temps, mon objectif principal c'est vraiment de devenir psy, mon autre objectif c'est de graille, donc je travaille et ça c'est vraiment par passion et je prends vraiment du temps perso, voilà, faut savoir que sur notre chaîne évidemment je ne suis pas euh, rémunérée pour l'instant, euh, toutes les vidéos qui, qui vont apparaître ne seront pas monétisées sur notre chaîne, euh, parce qu'il faut que je fasse un max de vues pour pouvoir être rémunérée, c'est à dire qu'il faut à peu près 6000 heures de vues sur notre chaîne avant d'avoir accès à la rémunération quand vous cliquerez sur le lien là aujourd'hui, il euh, y aura la première vidéo de ma chaîne qui est une FAQ question intime en ayant évidemment lissé le truc, mais euh, sur l'autre chaîne je compte vous proposer quand même quelque chose de différent, en tant qu'à partir à zéro quelque chose de différent mais similaire c'est à dire qu'on parlera toujours de poterie, de time to talk etc etc, mais j'ai envie de tellement, parce que sur Instagram c'est ce qui est le plus présent, c'est vraiment de parler de psycho mais plus en vidéo, c'est à dire, mais pas vous faire la psycho pure et dure, euh, plus euh, vous parler d'histoire, vous parler de choses, vous parler de bah, de raconter des anecdotes et les lier à la psycho c'est à dire vous parler d'amour et vous expliquer des théorèmes de psycho, pourquoi si pourquoi ça etc et essayer de, de faire de la vulgarisation sur tout ce qui sont les sujets de psycho un mois sans un mois avec 24 heures avec et euh, j'ai envie de faire ça pour euh, 2020 sur l'autre chaîne youtube donc je vous attends euh, pour vous abonner à l'autre chaîne youtube parce que euh, mine de rien euh, je sais que j'ai une communauté ultra âgée ultra mature qui est au taquet dans la compréhension euh, je sais aussi que il y en a qui vont s'indigner pas comprendre qui vont râler etc même si je pense que je sais pas si vous vous êtes du genre à trop râler mais il va y avoir des, des trucs qui vont dire oui mais c'est peut-être son sujet qui fait que nanini fin bref en on m'a déjà sorti tous les trucs, je serais chaud pour répondre. Hein. Mais par exemple, quand on me dit oui, c'est peut-être tes sujets qui sont pas bien abordés ou c'est tes vidéos, elles sont pas assez pro. Enfin, les gars, en tendance, il y a des gens qui font 24 heures en mangeant d'une seule couleur. Par exemple, moi dans ma, dans ma TL, euh, ça se dit pas pour YouTube, mais bref, dans mon fil d'actu YouTube, j'ai que des vidéos de psycho et de vulgarisation. Mais c'est des vidéos, il faut les chercher 300 ans pour les trouver. C'est pas des vidéos que vous allez avoir le matin qui vont popper dans votre fil d'actualité. Et les vidéos qui popent dans le fil d'actualité, c'est toujours la même chose. C'est dommage qu'on soit pas tous sur le même pied d'égalité. Je veux dire, euh, toi, ta communauté, T'as des gens qui sont abonnés, ils envoient les notifications aux gens qui sont abonnés, aux gens qui sont abonnés aussi. Donc, bien évidemment, ils ont toujours plus de vues parce qu'il y a plus de gens abonnés. T'envoies toutes les notifications. Moi, je sais que j'ai un très bon watch time sur mes vidéos. Vous êtes plutôt du genre à bien regarder et tout. Au bout d'un moment, je suis en mode bon, j'ai un bon watch time, quand même le principal de mon de YouTube. J'ai euh, des interactions euh, pas de ouf, mais j'en ai quand même. Au bout d'un moment, euh, fais un effort, tu vois. Et quand, comment je commence à avoir pas mal de notifications avec ma vidéo, truc, et bien, je fait la tout le temps en deux, genre ah, la vidéo n'est plus adaptée en fait. <rire> Donc voilà, 2020, on se retrouve sur l'autre chaîne YouTube. Je suis très contente à l'idée de redémarrer tout ça. On verra ce que ça donne. Voilà, on suit. On, vous suivez l'aventure avec moi. Euh, ne vous inquiétez pas, cette chaîne voilà, va pas rester à l'abandon. Je pense que j'ai des trucs à faire. Genre j'ai envie de faire des trucs aussi ici. Pour l'instant, je vais me consacrer à l'autre. Ayant trouvé un taf, euh, j'ai beaucoup moins de temps pour faire ce qui me passionnait le plus YouTube. Et je me rendais compte que même quand je faisais ce qui me passionnait le plus, je le faisais pas à fond parce que maintenant que j'ai plus le temps, j'ai envie de faire tellement de choses avec YouTube, je suis en mode oh je préfère ça, ça, ça, t'as plus le temps. Alors qu'avant j'avais tout le temps possible, je suis en mode euh, mon alors que putain, oh là là, qu'est-ce que se dire que j'ai osé me plaindre en disant oh là là, je suis trop occupée dans ma vie. Bon, ben je vous laisse parce que je vais aller au taf. Je vous, voilà, je vous remercie, merci pour tout. Euh, on se retrouve sur l'autre chaîne et aussi sur mon Instagram. bah voilà, et bonne année 2020.